Allez, c'est parti, let's go. Alors, euh, la première chose, ben, je vais vous présenter simplement un petit peu euh, l'exploration du code Python. Donc, en gros, euh, vous savez, vous utilisez tous Python. Hein. Je suis bien un Python, on n'est pas un Rubicon, on, une pareil. on est bien une PyCon. Malheureusement, à chaque fois que je vais à une PyCon, il y a très peu de personnes qui parlent de ces CPython. Pourtant, tout le monde l'utilise. Et pourquoi est-ce que je vais en parler C'est simplement parce qu'on a besoin de personnes qui sont compétentes, que ce soit dans la doc, que ce soit dans le code c Python, ou simplement en Python, tout court, dans la librairie standard. Et moi, comme j'aime bien contribuer, bon, on ne voit pas souvent mes contributions, mais quand je contribue, j'essaye de faire un max, je me suis dit, tiens, je vais peut-être aller à un sprint. Et c'était il y a deux ans. J'étais à un sprint au PyCon US qui se trouvait à Montréal. Et là, ben, je me suis amené, je me suis dit, par quoi est-ce que je vais commencer exactement et En fait, j'ai rencontré des gens fort sympas, euh, qui m'ont vachement bien aidé. Donc j'ai des gars euh, qui sont des core depuis 15 ans, 20 ans sur ces Python, et qui ont été super sympas, et qui ont commencé à m'expliquer un petit peu que ces Python, ben, en fait, il euh, y avait le l'outil pour pouvoir builder le, le, le système, il y avait des outils, etc., et ainsi de suite. Ici, l'idée, c'est simplement de vous présenter un petit peu comment vous pouvez commencer à essayer de contribuer à ces Python. Donc ne vous inquiétez pas, même si vous êtes, une... vous êtes nulancé, lancé, il y a toujours un coup de main à donner en Python, en pur Python dans la librairie standard. Si ça ne va pas en Python ou vous ne pensez pas être suffisamment aguerri, il y a la doc, parce qu'il y a toujours des petites erreurs entre la doc et le code qui a été exécuté. Donc voilà. Alors, moi, premièrement, ben, je m'appelle Stéphane, ou simplement Steph. Hein, c'est pas difficile. Hier j'étais le gars avec le t-shirt rouge. Aujourd'hui je suis le gars avec le t-shirt jaune. Je fais pas exprès, c'est simplement que j'aime bien mes t-shirts avec Python dessus. Donc voilà. Euh, tout comme vous, bah, j'aime bien Python. Il Y a pas de souci là-dessus. Euh, je l'adore. Je ne pas encore avec, mais j'adore Python. Je ne suis pas un cordève Python. Pas du tout. Donc je ne viens pas prêcher pour quelqu'un euh, ni pour une, pour les cordèves. Je viens simplement filer un coup de main à une, euh, une communauté. Comme je dis, je suis un petit contributeur de ces Python et euh, accessoirement de temps en temps à Unicorn. En fait, ça fait un an et demi que j'ai plus rien foutu sur ces, sur Unicorn, mais voilà. Euh, aussi, euh, ouais, je suis un, comment on appelle ça, un membre émérite de la PSF. Simplement parce qu'une fois, j'ai organisé le Python Fosdem. Au début, on était 80, maintenant on est quand même 500. Donc, si vous voulez, en février 2017, il y a la nouvelle édition du Python Fosdem, donc il y aura 500 places. Venez, ça sera super. Euh, avec tout ça, ben, j'ai reçu un CSA. C'est un, un, une récompense. Donc, je peux vous dire, j'ai déjà mon ticket gratos pour le PyCon US à, Port, à Portland. Et oui, or, j'organise un petit peu. Ben, je donne un petit coup de main pour tout ce qui est EuroPython Society. L'EuroPython. Alors, un petit rappel. C'est simplement une, introdu une introduction. Vous ne cassez pas la tête. On va pas avoir peur. Il ne va pas y avoir du code C de 2000 lignes, etc. Sauf une petite exception tout à l'heure. Et donc, je suis juste un contributeur. Comme vous. Comme vous pouvez le devenir. Ça va alors, la présentation est en anglais parce que je l'ai déjà présentée au Python Fossilem, forcément, hein, je n'ai pas fait de sponsoring, mais j'ai réussi à la voir celle-là, et euh, aussi à l'EuroPython et à d'autres confs. C'est pour ça qu'elle est en anglais. Je suis désolé. je vous montrerai un truc tantôt en français, c'est cool. Alors, l'idée derrière euh, cette petite présentation, c'est simplement de se dire, qu'est-ce que l'on fait avec... Euh, qu'est-ce qui se passe en fait quand on fait 2 plus 2 ça va. On va faire un petit parcours, hein. C'est pas un labyrinthe, c'est vraiment un petit parcours de 2 plus 2, qu'est-ce que ça fait Je sais bien que les matheux vont me dire « attention, on va aller voir la théorème, le théorème de machin », mais non, ici, c'est assez simple. Alors, comment démarrer, premièrement, quand on arrive dans le monde de ces pythons hein. Il y a des tutoriels, etc., on peut trouver un peu partout. Je vais vous expliquer. Mais la première question, c'est comment est-ce qu'on peut démarrer La toute première chose, il y a un truc est vachement bien fait, ça s'appelle le dev Guide. Developer's Guide, le guide pour les développeurs. Malheureusement, il n'est pas en français, il est uniquement qu'en anglais. Mais il est vachement bien foutu. N'ayez pas peur de le lire, de temps en temps, c'est vraiment bien fait. Et en plus, il y a un truc qui est vachement bien, vous allez sur des sites qui permettent d'imprimer des PDF. Donc, comme c'est fait en Sphinx, vous pouvez générer un PDF. Ce PDF-là, vous pouvez l'utiliser, l'imprimer et le garder sur votre table de chevet. C'est nickel, quoi. Vous pouvez apprendre encore en plus la nuit. Ah oh non, là, j'aime pas les romans Alors, à l'eau de rose, j'ai utilisé ce truc. Alors, dans le Developer's Guide, qu'est-ce qu'on y trouve ben, Comment installer Python Comment le compiler Comment créer des patchs Et tout le tralala, etc. Mais on peut aussi aller dans le design du compilateur, parce qu'il y a un compilateur dans Python. Eh oui, il y en a un eh oui, ça, le, code, le code Python ne se transforme pas tout seul en bytecode. Il y a un compilateur là-dedans. Donc voilà. Il explique aussi, non, aussi un petit peu comment modifier la grammaire, rajouter des mots-clés, etc. À, quels sont les committers, donc vous avez un problème, un bug. Vous avez constaté un truc dans l'Unicode. Il y a un gars qui respecte, qui gère justement l'Unicode. Donc vous pouvez le contacter directement ou vous savez à qui assigner ce bug là. Bien, ça c'était docs.python slash Alors, vous n'allez pas vous sentir tout seul. Ben, si, moi quand je suis arrivé, il n'y ah, a personne, merde, ça va pas. Donc, euh, en fait, il y a un programme qui a été développé il y a bien longtemps par un ancien président de la PSF, un des directeurs de la PSF, pardon, c'est Jess Noller. Je ne sais pas si vous connaissez, mais à moment, il doit vous dire quelque chose. Euh, ce gars, parce qu'on peut dire, même ce monsieur, peut dire, a essayé de faire du marketing au niveau de Python, donc donner un petit coup de main aux développeurs, etc. Et il a créé Python Mentors. Python Mentors, en fait, c'est un seed ça, statique, mais derrière ça, il y a un petit truc où on peut dire « tiens, je vais m'inscrire à une mailing list qui s'appelle Mentors ». Et sur la mailing list, en fait, vous pouvez poser toutes vos, toutes vos questions concernant les contributions. Donc, j'ai constaté qu'il y avait un bug, je vais essayer de le fixer. Est-ce que vous pouvez me donner un petit coup de main Et donc, les gars vont pouvoir vous donner un petit coup de main. Dans les mentors qui s'y trouvent, il ben, y a Guido. Euh, une fois, je lui ai demandé gentiment « tiens, excuse-moi, Guido ».« Ah non, excusez-moi les mentors euh, ». Combien de lexeurs y a-t-il dans Python? Ah, il y en a deux. il ah, y en a un qui n'est pas utilisé, l'autre qui est utilisé. Ah bon, merde alors. Bon. Et c'est ainsi de suite qu'on apprend que, et des fois, il y a des, des petites trouvailles. Je vous en montrerai une tout à l'heure, une petite trouvaille qui a été développée en 1990 par Guido et que personne ne sait. Et je l'ai trouvée. J'ai réussi à la dénicher. Mais bon, ça, c'est un truc assez balèze. Bien évidemment, on a Victor. Tout le monde connaît Victor un petit peu. Qui ne connaît pas Victor Steiner Ça va. Il y a quand même des gens. Je suis pas si con que ça, ça va. Et moi-même, de temps en temps, quand j'ai le temps. Bien, c'est sur pythonmentors.com, c'est pas difficile. Alors, point suivant. Il y a les mailing lists. Il y a des mailing lists à foison. Sincèrement, mais vraiment à foison. Hein. La toute première, c'est Bug Announce. Bug Announce, en fait, c'est un truc vraiment bête, mais super intéressant. Vous ne savez pas par quel bug commencer. C'est assez simple. Sur Bug Announce, en fait, vous allez recevoir une notification pour chaque nouveau bug. C'est pas une discussion, c'est vraiment chaque nouveau bug. Il y a un nouveau bug, ah, ok, je vais regarder et je vais essayer de trier. Donc, si jamais vous n'êtes pas développeur, vous pouvez faire du triage sur le bug tracker. C'est cool. En plus, on vous donnera les droits. Bah, il faut quand même montrer pas de blanche. Hein. Ensuite, on a bugs, euh, Python bugs, qui est la liste. Où là, tout, quand il y a un bug, etc., tout le monde discute dessus, etc. En fait, c'est directement une gateway avec le site web. Donc, si vous n'aimez pas le site web, vous pouvez utiliser euh, la mailing list. Le troisième point, c'est le Core Mentorship que j'ai déjà expliqué au slide précédent. Donc, vous pouvez discuter, voilà, comment est-ce que je peux compiler Python pour, euh, sur un ARM ou autre chose. Il peut vous donner ou porter pour une nouvelle plateforme, il n'y a pas de problème. Python Dev, c'est la mailing list. Pour les développeurs Python, n'allez pas leur casser la tête avec « Tiens, comment est-ce que je fais un dictionnaire en Python ?» Non, c'est pas le truc. Hein. Ça, c'est vraiment, euh, Ils ont un gros problème, style l'Unicode déconne, parce qu'il faut respecter la nouvelle version, la version 9 ou quoi que ce soit. Eux, là-dessus, ils vont vraiment discuter. Donc ça, c'est vachement intéressant. Maintenant, si vous voulez avoir euh, des accolades en Python, essayez toujours Python ID, mais je crois que vous allez vous faire rebuter. Là, a... c'est pas possible. Il y a eu des gros projets comme, euh, comme euh, l'utilisation du mot async, euh, de faire un async for une compréhension avec le async dedans. Ça a été discuté un petit peu là-dessus. Ensuite, on a fait une... il y a une pep qui a été créée. Et ensuite, au mois de septembre, ça a été implémenté, pff, mergé dans 3.6. Voilà, ce genre de trucs. Et si vous avez envie de discuter de vitesse, de performance et autres, il y a une mailing list, c'est speed. Ce c'est pas Ah, des... oh, je me sens bien. Non, c'est vraiment euh, speed. Il y en a un qui adore ça, ben, c'est tous ceux qui adorent faire de la performance sur Python, et ils regardent ça, ils se disent, ouais c'est nickel, voilà, je suis au génie Ravada. Donc voilà, ensuite, ben, on va commencer à contribuer, c'est le but du, du truc, hein, c'est comment on explore un peu Python, donc on commence par la contribution. Contribution ici, c'est le bug tracker. Le bug tracker est en lecture seule, hein, ça il n'y a pas de souci. Maintenant, si vous voulez commenter ou créer du code, etc., balancer des trucs, ben, premièrement, il faut créer un compte sur le bug tracker. C'est pas difficile. Vous mettez le pseudo, vous avez un email, numéro de téléphone, carte de crédit, c'est fini. Non, je déconne. Hein. Mais bon, ensuite, si jamais, donc ça c'est le strict nécessaire pour pouvoir commencer à contribuer, commenter et autres. Maintenant, si vous balancez du code, vous avez vu une doc qui n'est pas bien, style un problème de typo ou une, une, un sens de phrase qui n'est pas correct, n'importe quoi, n'hésitez pas. La seule chose qu'il faudra faire, c'est aller signer un document qui s'appelle le Contributor Agreement. Contributor Agreement, ben en fait, vous donnez la possibilité, vous donnez les droits du code à la PSF, comme ça ça protège, etc. Je crois que c'est vachement intéressant, surtout pour l'avantage de Python. Après, ben bien évidemment, il y a différents points qu'on peut faire avec euh, tout cela. La première, ben on adore la doc. On améliore la doc. Par exemple, vous commencez PostgreSQL. La première chose qu'on vous dit avant de devenir contributeur principal, c'est améliorer la doc. Moi, je vous dis améliorer la doc. Pourquoi Vous allez apprendre comment fonctionne Python. Vous allez devoir aller dans les arcanes de Python. Et justement, en plus, faire de l'anglais, c'est vachement bien. quoi. Sur le CV, ça, Ah oh oui, je suis fluent en anglais, c'est bien. » Non, je déconne. Mais voilà. Alors, si vous constatez des bugs, maintenant, vous avez un accès. Vous pouvez créer des bugs. Pas de souci. Soyez toujours assez explicite. hein. Explicite better qu'implicite, machin. Faites-le, c'est nickel. Les gens ne vont pas vous manger. Ils vont être super. Ils vont vous dire, c'est bien le bug, mais moi je l'ai pas. Mais il faut que tu nous trouves un truc pour qu'on puisse le reproduire. Une fois que c'est fait, c'est nickel. Après, vous allez avoir des, des, des développeurs qui vont vous aider. Alors, on a grandement besoin. Si vous avez des connaissances, dans les trois domaines que j'ai dit, donc la documentation, l'anglais, le C et le Python, il y a beaucoup de personnes qui font des issues, des bugs. Et dans ces bugs, ils sont super contents, ils ont fait un patch. Et des fois, les patchs, ils mettent 6 ans à être vus. Maximum, hein. Maximum. Allez, même peut-être 10. J'en ai vu de 2006, donc ça, c'est balèze. Mais si vous voulez commencer à donner un petit coup de main, vous avez des petites notions de programmation, etc., lire les patchs, ça, fait, ça donne un gros coup de main, parce qu'en en fait, le statut du de, de l'issue, du bug, va passer de « j'ai un patch » et maintenant, il a été revu. Donc ça permet de, de, de travailler un peu plus vite sur les bugs. Vous pouvez toujours écrire des patchs aussi, pour fixer des, pour des nouveaux fixes, ou des features, etc. Et alors, bien évidemment, vous pouvez être un petit peu stressé. Hein. « Est-ce que mon patch va être pris ?»« ah, Non, il n'est pas pris. »« Ah, c'est pourquoi ?» Et alors vous allez commencer à discuter réellement, apprendre un petit peu la véritable programmation dans Python, dans ces Python avec les styles, la Pep7, la Pep8, etc. C'est bien, moi j'en suis devenu chaud donc il n'y a pas trop de problème. Bien, par contre, le process est légèrement un peu lent, parfois. C'est pour ça que bientôt, on va passer à Git. Et passer sur GitHub avec les pull requests. Comme ça, vous. Ah non, mais là, l'orthographe, c'est pas bon. On... on forque gentiment, on modifie un petit peu. Hop, c'est pull request. Le gars de l'autre côté, ils vont. Oh, chouette. Ah oui, j'avais pas vu l'erreur. C'est envoyé. Envoyé, c'est bien. Donc, comme je disais, on a besoin de reviewers et de développeurs. Alors, cette semaine-ci, on avait deux jours de sprint. Moi, j'étais super content. C'est la première fois que j'organisais un sprint. D'habitude, j'allais comme ça. Lundi, euh, jeudi, j'allais vraiment comme ça. Je me suis dit, en on j'aurais personne c'est bon, je vais pouvoir me mettre dans mon truc, faire mes slides, etc. Non, j'ai eu 9 personnes. C'est bien, j'ai bien aimé, quoi. 9 personnes. On a dû prendre une salle de l'autre côté, on a bousillé les réseaux parce qu'on était trop nombreux, mais on a, quand même, on a quand même fait du code. Il y a un contributeur qui est ici, tu peux te mettre Anthony, et il y en a d'autres qui se baladent un petit peu partout. Donc, mais vraiment, c'était génial, parce que sur les 20 bugs, on en a fait 9. D'habitude, 20 bugs, ben, on n'en fait pas. Donc ici, vachement bien. Alors, qu'est-ce que ça apprend Ça apprend à pouvoir premièrement télécharger Python, parce qu'il y en a qui ne le savent pas. Comment contribuer à Python Donc on apprend vraiment from scratch. On développe sur des bugs faciles. On ne vous donne pas des trucs du style oh, « il faudrait améliorer les performances de Python de 50%. » Non, c'est impossible. Déjà, quand on arrive à 5%, c'est vachement bien. quoi. Mais ici, non, c est, c est, euh, on vous balance des bugs faciles. Style Il y a un problème dans la doc il faut fixer, etc. Vous avez l'aide de CoreDev. Donc quand il y a un sprint, bah, euh, moi je suis un contributeur, j'ai essayé de filer un petit coup de main, malgré ma... avec mes connaissances, mes maigres connaissances. Mais on avait un cordel justement qui filait un coup de main. Donc euh, il a son boulot lui a dit, voilà, il y a un sprint, est-ce que tu peux donner un coup de main Ouais, a ouais, pas de souci. Ça c'est quand même nickel. C'est un mec qui est payé temps plein pour aider à faire du Python. Et vos patchs peuvent éventuellement émerg être émergés durant le sprint. Alors, on a vu ça, c'est bien, mais qu'est-ce qu'on va raconter par après C'est une bonne question que je me pose de temps en temps, donc voilà. Alors, premièrement, quand vous voulez apprendre un petit peu Python, il ben, y a tout le code qui est là. Qu'est-ce que je vais faire J'ai pas de carte, j'ai pas de carte routière pour y arriver. Comment je vais faire ben, La première chose, c'est peut-être d'aller regarder la structure des répertoires de Python. Donc, on a, si vous aimez bien la doc, il ben, y a un répertoire qui s'appelle doc. Ah, Ce n'est pas fucking manuel, c'est vraiment le fine manuel. Hein. C'est une des docs que je trouve pour moi qui est quand même la, bien fou, la, la plus foutue, la mieux faite. Quoi. Donc, si vous voulez donner un petit coup de main, lire, etc., tout est expliqué là-dedans. Je vais expliquer un peu après. Si vous voulez modifier la grammaire, rajouter des mots-clés, faire des trucs, etc., c'est dans le répertoire grammar. Le parseur qui va utiliser la grammaire se trouve ici, dans le répertoire le parser, etc. Il y a l'lexer, il, il y a le parseur, et il y a le compilateur aussi. Il n'y a pas l'interpréteur, par contre. Ensuite. Tout ce qui est objet C, donc la partie C, partie euh, include, etc. C'est dans le répertoire module, et dans le répertoire include et object. Alors, les, si vous voulez voir un peu le fonctionnement des dictes des dictionnaires, voilà, c'est simplement dans object. Si vous voulez voir les, les chaînes de caractères avec l'unicode, c'est dans object. Si maintenant, vous avez envie de voir un petit peu comment sont définis les objets, les pie objects, etc., c'est dans include. Donc voilà. Maintenant, la librairie standard, c'est dans le répertoire libre, hein, on ne va pas aller plus loin. Alors, il y a un répertoire programme. Et il y a un répertoire Python. Ces deux-là sont vachement intéressants. Ah, du moins, le tout premier ne sert quasiment à rien sauf à lancer Python. Parce que Python, en fait, à la base, c'est une librairie. Ce n'est pas un simple exécutable. Oui, vous pouvez lui exécuter, vous avez commande Python, etc. Mais d'ailleurs, ça charge la librairie libPython. Et libPython se trouve ici, là-dedans, dans ce truc-là. Donc si vous êtes vraiment intéressé par embarquer l'interpréteur dans un code C, code C ou autre, mais vous n'avez pas besoin de ce répertoire Programs, mais simplement Python. Python, c'est tout. Ça va Bien. Alors à propos de la documentation, j'ai déjà un petit peu expliqué, c'est la référence du langage, c'est la référence de la librairie standard. Donc si jamais vous avez un petit souci, vous pouvez aller voir là-dedans, ça me donne un petit coup de main. Tout ce qui est référence de la documentation, c'est API, etc. Bah, la doc est vachement bien faite quoi. On met la main devant la bouche quand on va Alors, oui. Euh, Ludo qui était dans l'autre talk, dans l'autre salle, l'autre room, pardon. Euh, a indiqué gentiment que si on voulait apprendre à il y a une doc à Cinqaio doc. Ça va Pourquoi Parce qu'il y a toujours la documentation, la référence à Cinqaio qui se trouve dans la documentation officielle de Python, mais ce n'est qu'une référence. C'est une super référence, très technique. Mais alors, c'est un. Moi, j'ai rien compris en fait. Hein. Voilà. Alors, on a discuté un petit peu et justement, moi, je faisais un peu mon slide, mes, mes présentations avant certains à l'Europython, et on s'est dit, on va demander un petit coup de main. Donc, s'il y a des as d'Async.io, etc., et vous voulez contribuer, ben, vous pouvez aller sur ce repository-là et commencer à contribuer. Donc, en gros, on demande simplement des exemples d'Async.io, de, de, de, comment est-ce que je peux faire le producteur, consommateur, ce genre de choses, etc. Ça va Donc, si vous voulez, vous êtes libre. Ça sera pris comme de la contribution et ça fera avancer Python et Async.io. Maintenant, j'ai une petite question. Toute petite question. Vraiment rien qu'une. Mais elle fait quand même 30 slides. Qui peut me donner le résultat de x égale 2 plus 2 Allez, n'ayez pas peur, quoi. Hein, t'es sûr quest ce qui a dit 4 Ah, c'est pas moins 2, non, on est sûr Oui, la réponse est bien 4. En Python, oui, c'est bien 4. Maintenant, on va aller un peu plus loin. Moi, je dis que c'est pas forcément 4. Pas forcément sûr, hein. vous êtes sûr, vraiment. Oh, je suis sûr, non, non. non. La réponse, c'est on commence gentiment par la CLI, la ligne de commande. Ensuite, on va aller se visiter un petit peu le parseur. Après, on va aller faire un tour du côté du compilateur. À quoi il sert ce, celui là Je dire oh, un gros mot. Je ne peux pas. Et au final, on va aller voir l'interpréteur. Ça va La ligne de commande. C'est un peu... Je ne me suis pas trop cassé la tête, hein, parce que c'est simplement une introduction, ce n'est pas non plus une expertise dans ces Python. Sinon, il euh, n'y a plus personne dans la salle. Euh, L'exécutable Python, comme j'ai dit tout à l'heure, il est défini dans le programme Python.c. Ça va vous pouvez aller lire comment ça fonctionne. Donc, si... il y a un pas initialise, il y, a... il, y a plein de... il y a plein de petites commandes qui sont vachement utiles, mais elles cherchent simplement la librairie, et la librairie, donc, comme je disais tout à l'heure, vous pouvez l'embarquer. Si vous voulez voir comment dé... démarre le bootstrap de Python, vous avez tout le chemin ici. Ça va donc, on commence simplement par le main. Ensuite, on initialise la machine virtuelle de Python, le fameux guil, le truc que personne n'aime bien. Là. Le guil, il est là. Après, on peut s'amuser à runner simplement la chaîne de caractères qu'on a reçue. La chaîne de caractères, ben, 2 plus 2, en fait, ça va être passé, ça va être parsé, l'excès, machin, tout le travail là. Et euh, ben, le, le Pyrun va exécuter ce truc-là. Et le qu'est-ce qu'il va faire Il va s'amuser à importer les modules nécessaires. Quand vous faites Python, vous n'avez pas fait d'import, mais pourtant, quand vous faites 6.modules, il y a des tonnes de modules qui ont été lancés. Il y en a une dizaine qui ont été chargés. Voilà. Alors, Ensuite, on, est, on a fini le, la ligne de commande, on a une chaîne de caractères, cette chaîne de caractères va passer dans le parseur. Ici, c'est simplement un exemple. Il hein, n'y a pas de théorie sur les langages de programmation, il n'y a rien de tel. C'est simplement, voilà, j'ai une expression, et l'expression, c'est x égale 2 plus 2. Qu'est-ce que ça va donner ben, En fait, dans le code, vous allez voir que vous avez des tokens info. Donc, on utilise simplement tokenize, qui est une, la fonction de base. Fonction de base qui va générer ce petit résultat-là. Si vous êtes intéressé par tout ce qui est euh, l'exeur parseur et autres. Voilà, les petites fonctions qu'il faut aller voir. C'est aussi à titre éducatif, hein, donc hein, si vous avez envie d'apprendre comment fonctionne un langage de programmation, ce qui était un peu mon but à la base, je sais comment ça fonctionne un petit peu maintenant. Je ne suis pas encore un pro, mais j'arrive à faire des choses. Donc ça va. Ensuite, nous avons, dans la version 3.5 de Python, ils ont été super sympas, ils ont dit gentiment, « Async n'est pas un mot-clé ». Pourtant, on peut faire async def on peut faire await, etc. Ce n'est pas un mot-clé. La preuve, quand on regarde un petit peu, c'est simplement quand on tokenize le système, on a ici une valeur pour async pardon, qui dit gentiment, c'est un nom, c'est un identifiant. En fait, il faut savoir que dans la version Python 3.5, avec async et await, euh, ils se sont amusés à dire, voilà, si j'ai async et devant async j'ai égal quelque chose, bah, c'est de la synchrone. Si j'ai async égale quelque chose, ça devient un mot-clé. Alors, il faut savoir que ça a été introduit en 3.5. En 3.6, on va avoir un déprécié. En 3.7, dès que vous mettez async égale quelque chose, faites attention, vous allez avoir une belle erreur du style « Non, ça ne fonctionne pas. » C'est prévu dans le code, donc ça va sauter en 3.7. Le parseur. Pas bien compliqué. On a x égale 2 plus 2. On voit un petit peu comment ça fonctionne, etc. Le parseur a défini ici. Python run, ça va générer l'AST, etc. L'AST, vous allez pouvoir l'utiliser. Pourquoi ben, Par exemple, pour pouvoir transformer du Python vers du JavaScript. C'est une idée. Ou pour d'autres choses, analyser votre code. Comment est-ce que vous pensez que PyLint ou PyFlake fonctionne J'utilise ça, simplement. Combien de temps me reste-t-il 25 minutes. 25 j'ai de quoi tuer du monde. Quoi. Alors, le compilateur, le compilateur, il a l'AST. Le compilateur va prendre l'AST et va transformer en bytecode. Donc vous verrez tout à l'heure, je pense qu'il y a une super présentation qui va être présentée tout à l'heure, c'est bytecode. Qu'est-ce que c'est que le bytecode J'en avais balancé une dans les talks, mais elle n'a pas été acceptée. Je pense que celle-là est vachement meilleure que la mienne peut-être. Mais ici, on voit directement ce que fait le bytecode. Donc j'ai pris toujours mon petit exemple, x égale 2 plus 2. Et on voit que quand on s'amuse à avoir le bytecode, on a par exemple l'autre const, store name, l'autre const, et return name. En fait... Votre code que vous avez fait en anglais avec du Python, etc., ça va être transformé simplement en byte. C'est ce que fait le compilateur. Un peu plus intelligemment, etc., parce que des fois, il fait des petites optimisations. Ici, l'autre const va dire, je vais charger la valeur 4. Je suis petit, désolé. La valeur 4. Je vais la stocker dans la va... dans... en X. Donc, c'est équivalent à X égale 4. Pourquoi 4 Simplement parce que, comme j'ai dit, il y a un petit... des optimisations qui sont faites. C'est le pipe aller ça ne fait, fait pas penser à un truc ou autre. C'est vraiment le pipoler, C'est un petit optimisateur qui fait du style « Ah, on a mis 2 plus 2. Bah, »« Ok, 2 plus 2, bah, ça fait 4. » Donc, il optimise directement. Ensuite, il le stocke et l'autre simplement. C'est tout. Alors, le bytecode. On, on se balade toujours un petit peu dans la machine virtuelle, etc. C'est ce qui va être utilisé par l'interpréteur. L'interpréteur, j'expliquerai un petit peu ce que c'est par après. Mais au niveau du bytecode, le bytecode... Le terme bytecode, ça se base sur des bytes. Pas bien difficile. Il n'y a pas énormément de possibilités, il y en a que 255 et encore. C'est un code qui normalement est portable. Le problème, c'est que ça ne fonctionne pas. On prend un, un bytecode Python Linux et on le met sur un Windows, ça ne va pas fonctionner. Donc, voilà. euh, parfois, le bytecode, ben, il y a des paramètres optionnels. Hein ah, il y a un oiseau qui vient de se cracher. Euh, parfois, il y a des paramètres optionnels. Donc, ça, voilà. Et bien évidemment, c'est utilisé par l'interpréteur. Ici, on a quelques valeurs numériques. Donc, quand vous allez voir, quand on voit dans l'exemple précédent, ici, l'autre const, store name, etc., dans le fichier pic qui est utilisé par l'interpréteur, ben, ce sont simplement des valeurs numériques. C'est tout. La valeur numérique va, correspond à un ordre et l'ordre derrière, l'interpréteur, va le suivre. C'est défini dans l'opcode.h. Alors, un des exemples de bytecode qui sont, peuvent être générés par le compilateur, c'est simplement ici, on a un fichier vide. Mais ben, il génère quand même du bytecode. Hein. C'est deux lignes de bytecode, mais il n'y a rien du tout. Ce n'est pas grave. Hein. Voilà, il le fait quand même. Ensuite, quand vous définissez une petite fonction, ben ici je montre un peu le bytecode. C'est simplement un titre informatif. Donc j'ai une fonction qui s'appelle func. J'ai x, je rajoute 1, etc. Tout le tralala. Donc on voit un peu les différentes opérations. J'ai un loadFast, face, donc j'ai mon X, l'autre const qui va le charger le 1. J'ai un binary add, donc après il va popper depuis une stack, parce que la, libra... la machine virtuelle c'est une stack. Il va dire, ah oh, ben tiens, dans ma stack j'ai deux éléments, il faut aller les chercher. 1, 2 et je les rajoute dans le binary add, et alors ça va me donner la valeur supplémentaire, et il va l'élasteriquer dans X. Je vous montrerai tout à l'heure un petit exemple de machine virtuelle, assez basique, que tout le monde peut réaliser. Le pipoleur. Le pipoleur... Des fois, on se pose des questions, mais à quoi ça sert ce machin À faire des petites optimisations assez basiques, style, il y a du code mort. Vous voyez un if égal 0, if 0, de points, parce qu'on n'a pas envie de mettre en commentaire les 200 lignes qui se trouvent en dessous. Mais comment, mettre en indentation, ça ne pose pas de problème. Le peopleer va virer ce, ce code mort. Il va s'amuser à faire des petites, optimi, opti, des petites optimisations. Alors, je reviens toujours sur mon petit exemple de x est égal 2 plus 2. On le connaît celui-là, il n'y a pas de souci. Si on devait faire un examen là-dessus, je crois que vous avez 100%. L'exemple là, c'est si par exemple, ah oui c'est vrai, excusez-moi. L'exemple que je voulais montrer, c'est il a déjà calculé le 2 plus 2 et il a stocké comme, il a calculé comme étant 4. Donc le code Python ne correspond pas au, au bytecode final. C'est amusant. Ici, dans l'exemple, c'est si j'ai la valeur 1, donc si c'est toujours vrai. Ben, on a le bytecode qui va être généré. Si maintenant on échange et qu'on change la valeur de la condition, si 0, ben j'ai plus rien. Voilà. Ça, normalement, vous devrez le voir tout à l'heure, je l'espère. C'est intéressant. Alors, l'interpréteur. L'interpréteur, simplement une petite intro, c'est une machine virtuelle basée sur la stack. Ce n'est pas une basée sur un registre, c'est simplement une stack. Donc la stack, c'est une pile d'assiettes, et vous, vous mettez dessus, vous, vous reprenez, etc. Et c'est le but. Ici, c'est un petit exemple, donc des fois, il y a des gens qui se posent la question. Moi, je me suis posé la question, je vais être honnête, comment ça fonctionnait, mais il y a très longtemps. Et ici, ben, on a simplement une définition d'un moteur, ça c'est simplement le moteur. Donc, dans mon interprèteur, j'ai ma liste des instructions, j'ai ma stack, j'ai mon pointeur d'instruction est-ce que, est que l'interpréteur tourne toujours ou pas Après, j'ai la fonction run qui dit, tant que je suis toujours en train de tourner, ben, j'évalue l'instruction suivante, et ainsi de suite. La fonction fetch, euh, c'est simplement pour aller rechercher l'instruction, c'est une simplification, et le eval, c'est simplement pour évaluer les méthodes qui se trouvent derrière. Donc, là, j'ai créé une petite machine virtuelle qui va faire simplement du push, du add, du pop et du alt. Ça va Ça va bien compliqué. Donc, dans l'interpréteur, au final, mais là j'ai implémenté mon petit bytecode euh, maison, qui est vachement simple. J'ai un push 5, un push 3, un push 10, un add, un add et un pop. Bon, pas bien compliqué, ça fait pas la même chose que Python, mais c'est pour vous démontrer un petit peu comment ça fonctionne. Le premier, c'est, j'ai ma stack, elle est vide. Je rajoute 5. Ok, ça va, pas compliqué. Le deuxième, j'ai 5, je mets 3 au-dessus. A la fin, on va faire une démonstration sur les stacks. Après, je rajoute 10. Donc j'ai 10, 3 et 5. Je vais faire le add. Voilà, j'ai pris 10 et 3. Je refais le add, je prends 13 et 5, ça fait 18. Et au final, je pop le tout, donc je récupère le résultat de la stack, et c'est bon. Alors, pourquoi le petit exemple C'est comme ça que ça fonctionne dans l'interpréteur, en gros. Vous avez vraiment une stack, et tous les éléments sont récupérés, et ainsi de suite. On repop, on repoche, et ainsi de suite. Alors, est-ce que vous vous souvenez un petit peu de ce code-là Donc ici, on a simplement le code que j'avais donné tout à l'heure, le bytecode qui est assigné, sur le, sur, qui est transformé, voilà. Pas bien compliqué, c'est l'exemple qu'on a donné tout à l'heure. Mais à un moment, je commence à décortiquer le bytecode. Ça, c'est du code C. Hein. Ça se trouve dans un fichier qui fait 5000 lignes. et, ah oui, et en fait, j'ai oublié de dire, euh, l'évaluateur, le l'éval oui, de Python, rien que la fonction principale qui évalue, donc l'interpréteur lui-même fait 2800 euh, à 3000 lignes, une fonction. Il y a une fonction de 3000 lignes. Je déconne pas, hein, c'est pas une blague. Hein. Vous pouvez commencer à scroller avec la souris, elle va utiliser à la fin. Alors, ici, j'ai le, le code C du load fast et du, du loadconst. Ah, j'ai cru qu'il y avait une question. Donc là, vous voyez un petit peu ce que ça fait exactement. Ça va Donc, c'est du code C. Je vais pas expliqué la totalité, parce que sinon, on est parti. Mais par contre, la partie intéressante, c'est le binary. Binary add. Tout à l'heure, j'ai fait un petit exemple. 2 plus 2. Ben, en fait, normalement, l'interpréteur devrait... Faire popper la valeur 2 de la stack, la deuxième valeur 2 de la stack, et ensuite faire le binary C'est ce qu'il fait au niveau du code C. En gros, il a été chercher les deux éléments qui l'intéressaient. Il a un pointeur pour une somme, qui devrait normalement être initialisé 0, mais c'est pas le cas. Ensuite, il vérifie simplement si ce, sont, si ce sont des chaînes de caractères. Si ce sont des chaînes de caractères, il va faire une concaténation. C'est pour ça que, par exemple, le bytecode ici, binary est utilisé à la fois pour les entiers, les flottants, les chaînes de caractères. Si ce n'est pas une chaîne de caractères, il va simplement faire une addition au niveau des nombres. Ça va Donc pour le même bytecode, vous pouvez avoir des significations différentes. Il n'y a pas un bytecode en fonction de ah, ce sont des chaînes de caractères ou pas. Ça va Alors, le store fast etc., c'est simplement pour aller remettre dans la stack ou pour aller rechercher ce qu'il faut. Bien Ah oui, euh, ce que j'ai dit tout à l'heure, mais bon, là j'ai zappé un petit slide, c'est pas grave. Tout se trouve, en fait, l'évaluateur complet se trouve simplement dans Python python.ceeval.ac. Et comme je le montre, il a, elle est un peu longue la fonction, mais très longue. Elle commence à la ligne 796, 796, pardon, je suis belge, hein, désolé, et euh, 3644. C'est pas une blague, hein, vous pouvez aller regarder, c'est vachement long. Et alors, en plein milieu du code, il y a un truc vachement intéressant, c'est qu'à un moment donné, il y a if case too big. Il y a quand même pas mal d'options. Et le « if » qui est « too big », c'est simplement parce que parfois, certains compilateurs n'ont pas l'intelligence de gérer des « des switch case » avec 200 possibilités. ils s'arrête, si il, il bug, alors à un moment donné, on trouve dans le code cette petite astuce. Parce qu'on a un « default » qui dit « voilà, on n'a pas réussi à gérer les, les « bytecodes supplémentaires au-dessus, on va les gérer en dessous dans un autre « switch case ». Ça va Alors, le petit « summary ». Parce qu'on arrive bientôt à la fin. J'ai quand même une petite surprise pour vous. C'est un peu gadget, mais je pense que vous allez vraiment amuser, à vous amuser. Ah, je l'espère en tout cas, sinon je me vautre complètement. La première chose, c'est qu'en Python, on s'amuse vachement. N'ayez pas peur, venez. Euh, c'est des barbus, c'est comme moi. Il y a des longs cheveux, c'est pas comme moi, mais c'est pas grave. Mais ils sont vachement super. Ils sont vraiment, ils vont pas se péter la tête à dire, oui, moi je m'y connais en Python, toi tu, tu n'es rien. Non, pas du tout. Vous venez, ils vont vous fouler un coup de main, vous apprendre les arcanes, comment ça fonctionne, comment compiler correctement. Euh oui, comment lancer les tests Vous faites un patch. Il y a 404 tests actuellement. Mais les 404 tests, on va vous montrer comment les exécuter pour le truc que vous aurez fait. Vous ne devrez pas attendre 40 minutes que ça s'exécute. On va vous montrer comment écrire correctement du code C qui fonctionne bien avec Python. Comment créer des extensions, parce que c'est aussi l'intérêt. C'est pouvoir aussi créer des extensions. Ou se dire, tiens, comment fonctionne un langage de programmation Parce qu'avec ça, moi, j'ai appris comment fonctionner un langage de programmation. Du moins, j'ai appris on va dire 40 ou 50% de comment fonctionnait Python, mais ça m'a ouvert un peu les yeux sur les autres langages, les autres paradigmes. Donc, simplement, pour vous-même, ça peut vous aider à avancer un peu mieux et à comprendre beaucoup plus de choses. Par exemple, comment fonctionne Unicode ou les accès réseau, etc. Alors, je voulais montrer quelque chose de vachement fun, mais malheureusement, mon, téléphone, mon ordinateur ne fonctionne pas. Ça, c'est une petite fonctionnalité que j'ai développée. Il y a quelques mois, j'ai présenté l'Europython. En fait, il y a une fonction dans Python, vous pouvez l'essayer. Il faut simplement compiler Python en mode debug. Et quand vous tapez une, une, une expression, vous avez tout le bytecode qui s'affiche. Donc dans l'interpréteur, dans, dans le REPL, vous tapez l trace égale quelque chose, mais il faut le mettre en mode debug, et là vous allez avoir toutes les opérations qui sont réalisées. Ça va je voulais vous le montrer, mais malheureusement, ça a un peu foiré. J'ai un problème de connecteur, malheureusement. Hein. C'est les aléas du direct. Mais ça a fait sans Les gens, oh, minace. Et En fait, ça existe depuis 1990, hein, 1990. Pas moi qui l'ai inventé. Moi, tout ce que j'ai fait, c'est rajouter l'autre store name, etc. C'est tout. Mais il y a même des développeurs core qui m'ont dit, ça existe vraiment, ce truc-là Mais pourquoi tu l'as créé Non, je l'ai pas créé, c'est Guido qui l'a fait. Ah, zut, alors, on connaît pas. Voilà. Le dernier slide, je me suis amusé à faire une version française de Python ça fonctionne j'aurais pu faire une démo mais le code ici fonctionne sur ma bécane, vous pouvez venir tout à l'heure c'est pas une blague ça va ça fonctionne vraiment donc je me suis vraiment cassé la tête à remplacer le from import en depuis import s'il te plaît le for en pour, le in en dans euh, le if en si le sinon etc la classe, vous avez même vu la classe j'ai pensé à vous j'ai il dit, ils ne vont pas comprendre l'anglais. Il faut leur filer un coup de main. Donc voilà, non, j'éconne, mais c'est vrai. Ça, ça fonctionne. Je peux vous filer le patch. Le patch, c'est pas énorme. Simplement parce que par curiosité, parce que justement, avec un peu d'expérience, de, euh, on se dit, tiens, je vais aller regarder comment on fonctionne ça. Euh, un, un exemple d'idée. Hein. Simplement pour ajouter le pour, range, depuis, machin, il m'a fallu exactement 5 minutes. C'est à la portée de tout le monde. Quoi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 et yeah, j'étais tout bête. « Ah, regardez, regardez, regardez, j'ai réussi à faire ça !»« C'est bien, ouais, tant mieux, c'est cool. »« Merde !» Bah bon, voilà. Euh, L'expression ici que j'ai donnée, le, le petit test, là, le petit truc. Euh, comment dire J'ai dû simplement modifier l'évaluateur à un seul endroit. Parce que c'est déjà prévu dans le code. En fait, tout ce que j'ai dû faire, c'est prendre la liste exacte de tous les mots-clés qui existent, existaient dans Python. Donc, il y a un opcode.h, je l'ai pris. Je suis amusé à regarder. « c'est bien, ok. J'ai fait un petit outil, parce qu'il existe déjà un petit outil en Python qui permet de faire la traduction entre le code et les valeurs numériques, etc. Moi, j'ai simplement rajouté un petit fichier H en plus. Et dans l'évaluateur, j'ai dit, ben voilà, si tu as cette top code-là, va chercher le label dans le tableau. Donc, c'est un tableau, un entier, il va chercher. Pas, pas difficile, il n'y a pas de théorie de graphe ou quoi que ce soit derrière. C'est vachement simple. Et à partir de là, on m'a dit, bon, oh, ça existe. Ouais, ça existe. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre à dire Bah ben, c'est tout c'est tout. J'espère je que vous aurez quelques questions, parce que d'habitude, j'ai personne qui me pose de questions. C'est soit de mon anglais qui est vraiment euh, pas correct, ou alors euh, les gens sont comme ça, euh, des zombies. Mais j'espère que non. Donc, euh, moi, je me suis amusé à faire cette petite présentation c'était 45 minutes, à la base elle est prévue pour 30 minutes c'est pour ça qu'hier je me suis cassé la tête à essayer de trouver des exemples concrets qui peuvent parler. Et concrets. La version Python France c'est quand même balèze quoi. mais euh, c'est pas si concret que ça, je crois que je ne peux pas l'envoyer directement sur la cor au Core Dev, ils ne vont pas apprécier. Et euh, ouais, moi ça m'a fait un grand plaisir déjà d'avoir un sprint, d'organiser un sprint euh, ceux qui étaient dans le sprint se sont bien amusés, Il y en a certains qui ont appris des choses ils ne sont pas partis euh, en détalant comme des lapins. Ils sont restés une journée, certains deux jours, vachement bien. Et euh, c'est à la portée de tout le monde. N'ayez pas peur, venez, donnez un coup de main. Ça fait toujours plaisir de se dire, tiens, on est a, on a un peu plus actifs. Il faut savoir que le nombre de développeurs corps de ces Python actifs, il y en a dix. Sur la liste des commiteurs, il y en a 500. Donc, je dis euh, allez, 100, 150 peut-être. Mais des actifs qui revoient les codes, qui sont vraiment au, au, au taquet pour suivre les tickets, les trier, <coughs> les trier, etc., il y en a 10, 15, grand maximum. Si vous vous sentez... Hein Et combien ont pour ça 3. Et encore. 3, ouais. Il y en a trois qui ont payé pour ça. À ah, full-time, hein. il y a Guido. Euh, il y a Armin rigo qui est un compilateur, un, un, un, un PyPy. Et Ronan, qui est aussi PyPy et... Euh... Ah non, il y a peut-être un quatrième. Mais je ne suis pas sûr, et je ne peux pas le dire. Mais bon. Moi, non, je ne suis pas payé pour ça, je m'amuse, hein. de temps en temps. Je dis, oh, tiens, on va s'amuser à franciser le truc, et on va voir ce que ça va donner. Et bien, ça fait, ouais, super Donc, voilà. Si vous avez des questions, je suis toujours toutoui. Il n'y a pas de problème, je vous redis merci. Et euh, je cherche... Comme je suis freelance, je cherche des missions de développement. En Python, principalement. Je peux faire du Go, de l'airlangue, du Rust, et d'autres trucs, mais en Python, c'est ça que j'adore donc euh... Voilà, c'est fini. Avez-vous des questions Super, j'en ai trois. D'habitude, j'en ai zéro. Quatre Allez, vas-y Boris. Est-ce qu'il y a une liste de bugs accessible au Oui, aux... oui. Sur le bug tracker, parce que c'est pas ma machine, mais en fait, j'avais mis le bug tracker. Il y a déjà différents filtres. Il y a les bugs avec des patchs à reviewer. Donc ça, vous allez regarder. Si vous, vous sentez l'âme d'un développeur, vous pouvez la regarder. Parfois, moi, je même pas moi-même à regarder certains patchs parce que c'est un peu trop compliqué ou parce que je n'ai pas le matériel pour vérifier la chose. Style, Est-ce que le module CDRom fonctionne toujours Il y a un module CDRom dans le truc. En hein. ouais. Python, ça existe. C'est pour les SGI. Ça fonctionne toujours. Mais là, ils sont en train de se demander si on ne pas le, le béné. Euh, oui par rapport à ta question, il y a justement des filtres pour les, accès pour les bugs euh, accès facile. Donc, vous pouvez les regarder, il y a pas de problème. C'est quand vous avez créé votre compte, etc. votre compte, c'est sur la gauche, c'est le premier onglet, c'est la première section, filtre. Vous pouvez pas vous tromper. Deuxième question. Alors déjà merci parce que j'ai tout compris et euh, je fais du Python La seule question que j'ai, c'est euh, je vois pas la frontière entre euh, Python, c'est Python et PyPy. Python <coughs> À la base, il n'y avait que l'implémentation C de base. D'accord avec moi Tout le monde est d'accord Pas de souci, OK. Après, les gens se sont dit, tiens, Python, on s'écrit en C, mais moi, j'ai envie d'écrire en Python, donc on va faire PyPy. Ensuite, oh, je vais le faire en .NET, à run Python. Oh, moi, je vais le faire en C++, Piston. Ah, maintenant, je vais le faire avec Core CLR, c'est Pigeon. Ça s'appelle Pigeon. C'est fait aussi par Microsoft. Et Python, comme c'est l'implémentation C, on l'a nommé CPython. Non, ça ne regroupe que ces Python ici. Non, mais du coup, dans les quatre étapes, lexing, le et le compilateur, c'est les quatre qui représentent, par exemple, PyPy Non, ici, ce n'est que le cas de c'est Python. Par contre, je sais que le lexer et parseur de Python, de c'est Python, sont utilisés dans PyPy. Ça va Une autre question Levez les bras, on a encore 5 minutes, je pense. Allez. Sinon, si oui J'y ai pensé, t'inquiète. Hein. J'y ai pensé. Oui, mais en fait, le sinon-si, euh, c'est plus petit que ou alors Hein De quoi, si-si ben, Sinon, il y a si, sinon-si, et il y a le sinon qui est là, tout seul. C'est ça ta question C'est le, le, le compilateur qui donne ce résultat-là. Moi, je n'ai rien modifié là-dessus. Non. Euh, de temps en temps, ils se rendent compte qu'il y a des, des bytecodes qui sont plus usités et donc, euh, ou qui sont mal utilisés. C'est pour ça que, par exemple, sur la mainning speed, on peut en discuter de ce genre de choses. Il y a des, des petits, petits bytecodes qui ont été rajoutés simplement pour optimiser certains appels à fonctions ou d'autres. Non, non, mais c'est simplement qu'ici, il s'amuse à lire, donc c'est l'os const, il va lire 20, qui est une constante en elle-même. Ensuite, il le stocke dans name, ici c'est 0, mais 0 en fait représente l'indice de la variable dans la, la table des, des symboles, et c'est simplement euh, x, dans la stack, pardon. C'est x, après, bah, l'ose const 1, je ne sais pas. Non, je que la dernière valeur de l'interpréteur, c'est l'os const, c'est même Oui, c'est vrai. Alors, il y a encore d'autres questions. N'ayez pas peur, je ne vais pas manger. Bon. Le patch francophone au slide suivant as réussi à changer tous les mots clés. Franchement c'est sexy. Une ligne qui permettrait de changer le nom de toutes les fonctions de base. que range et print sont encore en anglais. Il y aurait un truc genre. Oui, mais le problème, c'est que c'est dans les bulletins. Non. Mais non, non. Mais par contre, hier, euh, en discutant avec Victor, il me dit, mais ça, allez, non, mais sérieux, ré, depuis OS, from pass, un porte-pass, ça serait mieux, euh, euh, c'est quand il m'a dit Depuis SE, euh, comment dire, un porte-chemin. <rire> mais je crois qu'il va y avoir un problème de compatibilité. Ça, Attends, attends, on n'est pas dans une conférence WinDev ou autre, hein, on est vraiment dans du Python, quoi. <rire> Ici, c'est un exercice de style, c'est pour montrer, regardez, c'est fun, quoi. il suffit de jouer un petit peu là-dessus, et on y arrive. Par contre, un truc que j'ai fait avec euh, la modification, c'est que c'est compliant avec de l'anglais. Donc, en gros, vous pouvez commencer. Vous savez, on dit souvent que euh, certains, per certaines personnes qui gèrent mal l'anglais, je dis pas forcément les francophones, mais c'est le cas, et font toujours du franglais. Ici, j'ai réussi à faire un Python qui fait du franglais. Donc, vous pouvez commencer en français et terminer en anglais. Le mec, il va vous dire, il n'y a pas de souci, ça fonctionne. La preuve, c'est le Python officiel que j'ai utilisé. Je l'ai un peu modifié, mais la librairie standard de Python passe là-dessus. Voilà. Tu avais une question Ça fait trois heures que tu attends. Il euh, ben, y a des Français, il y a des Anglais, des, Anglais, des euh, Américains principalement. Il y en a un, on est sûr, certain que c'est un Hollandais, c'est Guido. Il euh, y, euh, y a un mec qui s'appelle Sergei, c'est un russe je pense, c'est le mec qui balance le plus de patchs, j'ai jamais vu un truc comme ça, euh, toi t es à peine réveillé que lui il a déjà fait 40 patchs, le gars on sait pas ce qu'il fait mais on se pose vraiment, il veut pas venir à un PyCon, il veut pas venir se présenter etc, il fait tout par mail. Donc, déjà, pour le voir, on ne sait pas à quoi il ressemble. Mais le gars, il s'est dit Oh, bah tiens, Idle, il y a un problème, je vais fixer ça. Pff, il envoie un patch, ok. Ah, le lexeur, il est trop lent, je vais le refixer. Pff, voilà, un patch en plus. Ah, la, la machine virtuelle, il y a un problème, tac, tac, tac, paf. En fait, il y a des, des committeurs qui sont spécialisés sur un truc. Lui, on dirait qu'il va un peu partout. Et il y en a comme ça, Yuri Selivanov, euh, Yuri lui, c'est plutôt Asyncayo. Et là, ben, comment dire, Ludo ne vous a pas fait la petite démo. Il la fera certainement tout à l'heure avec Pluton, est-ce que c'est lent ou, ou, ou pas. Mais, par exemple, avec AsyncIO, il y a IOPG, qui est un connecteur AsyncIO pour PostgreSQL. Yuri s'est dit, tiens, moi je m'ennuie un petit peu, je trouve que IOPG est un peu lent. Il s'est amusé à réimplémenter le protocole avec PostgreSQL en, pure, en directement avec Cyton, donc un compilateur Python, etc. Et il a des pertes de 400% au minimum. Vachement balèze quoi. Et le gars, euh, dès qu'il sort quelque chose, c'est un bout de code, c'est un très très bon committer, un très bon développeur, etc. Dès qu'il sort un bout de code, t'as même pas besoin, de... on va dire que tu t'as même pas besoin de tester, ça fonctionne. Et en plus avec des perfs énormes quoi. Donc euh, vachement balèze. Non, je sais pas. Il euh... y a des gens qui sont vachement bien. Alors il y a Antoine Pitrou, Victor Steiner, il y a Xavier de Frey, si je me trompe pas. Je crois que c'est les trois seuls. Et peut-être un jour moi. Peut-être un jour, hein, mais j'y crois de pas. De venir hein de de venir Honnêtement, ouais. Parce que c'est vachement intéressant, c'est fun déjà de se modifier le truc, de modifier la bébête. Mais on se dit tiens, j'ai un problème. Par exemple, je ne sais pas comment débugger. Allez, je m'arrête euh, au débugage avec pdb et j'ai un stack, un stack overflow, une bêtise, un segfault dans euh, dans Python. Bah, je prends gdb, je m'amuse à, à aller euh, un peu plus dans les sources. Et comme tu connais un peu plus Python, c'est Python, t'es beaucoup plus productif. Tu comprends les choses, etc. Donc, euh, ouais, c'est vachement intéressant. Et moi, c'est parce que j'ai toujours eu envie d'apprendre un peu comment développer un langage. Pas du style, j'ai fait mon lexus, j'ai fait mon parser, j'ai fait une machine virtuelle à côté, ça fonctionne et personne n'utilise. Vraiment, euh, essayer d'apprendre quelque chose qui est en prod. Parce que Python, c'est vachement bien en prod, quoi. Donc, je me dis, c'est pas si nul que ça comme langage. Euh, JS, non. <rire> non. Euh, Go, j'ai regardé comment ça fonctionnait. Erlang aussi. Mais Python, le code c'est vachement bien. D'autres questions Une mini, une question. une mini c'est un accent sur le def. Sur le, le def dans la classe. Ah, mais tu pourrais le faire en fait. Euh... Non, il faut savoir qu'en fait le code, le code qui est parsé directement par Python peut être en unicode, en utf, oui du moins. Et à partir de là, bah oui, on aurait pu mettre def. Mais j'étais un peu feignant en fait. Hein. Oh, au niveau euh, mon expérience. Oui, en fait la question c'est de savoir si j'ai eu un acquis une meilleure expérience en développant en Python en connaissant le moteur de Python. Euh, la réponse va être un peu difficile parce que je fais du Python depuis les années 2000 et j'ai touché un mon premier ordinateur je l'ai touché à 5 ans j'en ai 36 donc imagines un petit peu. Euh, mais par contre oui ça m'a appris pas mal de choses sur la conception de langage. Donc, oui, là, ça m'a appris. Euh... Allez, j'ai un ami qui, une fois, m'a balancé un langage qui s'appelle Helm. Je ne sais pas si vous connaissez un petit peu, un truc qui compile en JavaScript. Et euh, j'ai regardé un peu la syntaxe, la structure du langage. Et je me suis dit, ça, c'est vachement bien foutu comme langage. Voilà, bon, c'est la fin, il faut finir, au revoir. Non, il ne veut plus de moi. Non, mais effectivement, euh, en voyant comment ça fonctionne, un langage, etc., tu te dis, mais comment on a fait Et maintenant, tu le sais, tu te dis, mais chapeau, les gars parce qu'il y a des problématiques qu'on ne se s'en rend pas compte quand on utilise un langage. Et après, on se dit, tiens, hein, comment fonctionnent les coroutines Maintenant, je le sais un petit peu. Hein, Ludo va faire une meilleure présentation que moi là-dessus, je crois qu'il est balèze. Mais oui, ça me permet d'apprendre un peu mieux certains concepts et d'autres choses. Et, et voilà. Simplement, comment fonctionne un interpréteur comme Python avec le guil et pourquoi le guil est là et Après, tu vas voir Larry Hastings qui va te parler du guilectomie. Donc en gros, il essaye de <rire> enlever le guil et il, a, il vend des t-shirts, il, il donne même des, des stickers, etc. Donc, euh, ouais, non, ça permet d'apprendre pas mal de choses. D'autres questions Je suis tout oui. N'ayez pas peur, je ne mange pas. Ça va Ah, monsieur Alors, Victor Steiner a essayé de faire une un interpréteur en registre. Il avait, des, il avait énormément de, de performances en plus, mais ça cassait tout ce qui existait. Pardon? Oui mais même pour euh, le restant, en fait, les applications, les, le code Python qui utilisait euh, le, le langage en lui-même, ça pouvait poser des problèmes. Donc euh, voilà. Euh, lui s'amuse déjà à faire ça depuis. Il passe, il passe toutes ses journées à faire ça. Et euh, ici, il avait travaillé sur FAT Python, il s'est rendu compte qu'il avait des problèmes de perf quand même. Et il ne savait pas mesurer exactement le, le niveau d'amélioration qu'il avait, pourcentage. Donc là, il est en train de s'amuser à faire un outil qui va permettre, qui s'appelle perf d'ailleurs, qui va permettre de pouvoir euh, vérifier correctement les performances qu'il a acquis ou qu'il a perdues avec des nouvelles améliorations au niveau de la VM. Donc que ce soit en registre ou que ce soit une stack ou simplement parce qu'on a changé le code d'une machine virtuelle, le, le code de l'interpréteur lui-même. D'autres question, non On s'arrête là. En tout cas, merci beaucoup. Ah ouais Très bien. 56 minutes. Mais en tout cas, moi je me suis bien amusé. Il faut au moins ça <rire>